Imaginez-là que vous avez pleinement confiance en vous. Qu'est-ce que cela vous permet Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous Je suis Armelle Thimi, thérapeute et coach dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous exposer ce que cela fait quand on a pleinement confiance en soi. Eh bien, quand on a pleinement confiance en soi, on ose. C'est-à-dire que vous allez oser parler en public. Vous allez oser faire une conférence, faire une vidéo, vous allez oser être au devant de la scène. Si vous avez confiance en vous, vous allez oser faire ce voyage que vous souhaitez que vous souhaitez tant faire. Vous allez oser déménager, vous reconstruire quelque part et cela ne pose pas de problème pour vous. Si vous avez confiance en vous, vous osez aimer vous osez tomber amoureux parce que, quelles que soient les circonstances, vous savez que vous allez être là pour vous. Vous allez pouvoir vous reposer sur vous. Donc, vous êtes libre de vous ouvrir et libre d'aimer. Imaginez si vous avez vraiment confiance en vous. Qu'est-ce qui se passe Vous allez vous autoriser à être vous, différent, unique, spécial. Vous allez oser... Exprimez, vous exprimez librement, sans en étant détaché du regard des autres, de l'attente des autres, de ce que pensent ou de ce que disent les autres. Imaginez cette liberté-là quand elle est en vous. Imaginez ce plaisir d'être vous, tout simplement, et de faire ce que vous aimez quand vous voulez. C'est ça la confiance en soi, quand elle est là, établie à l'intérieur de soi. Imaginez ce confort et cette sensation-là. Moi, ce que je vous propose, justement, c'est un atelier sur deux modules qui va se dérouler à partir euh, du mois de février, le 27 février et le 6 mars, justement, pour que vous puissiez renforcer et consolider cette confiance en soi. La confiance en soi n'est pas permanente, mais vous avez besoin à tout moment de revenir dans cet espace qui est solide. Voilà, la confiance en soi, c'est votre base et c'est le socle de toute chose. Mais si cette base, imaginez, c'est votre fondation, si cette fondation, elle est fragile, qu'est-ce que vous pouvez construire par-dessus Pas grand-chose. Voilà, et le temps passe, le temps passe et vos rêves restent en suspens. Donc, je vous invite juste là. Voilà, on a déjà passé des moments qui ont été troublés, pas faciles. Il est temps, il est temps en fait de vous réveiller et de, de vivre vos rêves, d'être vous, de vous sentir libre d'être vous. Alors moi c'est ce que je vous propose dans cet atelier du 27 mars et 6, euh, 27 février et 6 mars. Donc travaillons ça ensemble. Moi je serais ravie d'être à vos côtés. Euh, voilà, c'est sur inscription parce que c'est un groupe limité de 12 personnes, afin que je puisse vraiment m'occuper de vous. Et on prend le temps de poser la théorie. Et aussi, et c'est ce qui est le plus important, et vous trouverez ça nulle part ailleurs, de pratiquer. Voilà, pratiquer. C'est-à-dire intégrer dans vos mémoires cellulaires, reprogrammer votre cerveau pour que cette confiance en soi, cette estime de soi, soit vraiment en vous. Ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle, pas du tout. C'est une intégration. Donc, vous allez ressortir de là avec un réel, un réel socle voilà, solide. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. Je vous dis à très vite et inscrivez-vous. Au revoir.